Notre formation propose un bel équilibre entre théorie et pratique et vous propose de découvrir et d'expérimenter des outils concrets pour chacun de ces aspects. Intéressé à responsabiliser vos équipes et à construire ensemble le futur de votre organisation en mariant efficience et qualité relationnelle Inscrivez-vous à l'une de nos prochaines formations